Okay. Cette manifestation est très intéressante pour comprendre l'évolution du marché du e-learning, du digital learning. Très enrichissante par rapport aux expériences que vivent les uns et les autres et surtout les retours d'expériences qu'on peut en tirer. Ce qu'en ont pensé les collaborateurs, les difficultés pratiques qu'ils ont pu rencontrer dans la mise en œuvre de ces réalisations. Cela permet de, voilà, de benchmarker et de voir ce qui se passe dans d'autres entreprises. Je suis très impressionné et inspiré par la qualité des projets qui viennent du monde de l'entreprise. Je crois que le monde de la formation initiale, de la formation continue de l'entreprise ont, ont beaucoup de choses à apprendre les unes des autres. Les dossiers étaient vraiment de, de qualité euh, et on a essayé en tant que membre du jury de récompenser euh, des dispositifs exemplaires qui montrent euh, à la fois euh, euh, l'innovation, l'efficacité du dispositif, la variété aussi des, des modalités.